C'est une annonce pour un webinaire qui, allez, ça ne sera peut-être pas le webinaire du siècle, mais ça sera certainement un des webinaires importants de cette année qu'on va organiser avec Alain Lefebvre et Frédéric Cavazza, rien que ça. Vous connaissez bien ces deux blogueurs et, et comme dire, auteurs assez connus et, et, et, et, et qui sont très intéressants tous les deux dans des manières un peu différentes. Et justement, nous allons faire un, organiser un débat qui aura lieu le 3 novembre euh, à 14h. Et euh, le sujet sera justement accélération numérique, ou digital, on a pris numérique pour une fois. Euh, Est-ce qu'on assiste à un à une véritable euh, impératif euh, qui s'impose aux entreprises et auxquelles euh, celles-ci ont du mal d'ailleurs c'est la, la thèse de Frédéric Cavazza, euh, à s'adapter, ou est-ce que, au contraire, euh, dans un, une injonction euh, de plus, une sorte de dictate euh, dirait euh, Alain Lefebvre. Alors, il y a deux articles qui sont fondamentaux. Le premier article est de Frédéric. Je vais appuyer sur ces deux articles pour introduire le débat le premier, euh, ce, cet article de Frédéric Cavazza, il est de l'incapacité. s'intitule de l'incapacité des entreprises traditionnelles à s'adapter à l'accélération numérique, et il y fait euh, un certain nombre de constats qui sont assez, euh, assez saignants, on va le dire, on va le dire franchement. Euh, je, je les ai résumés ici. Enfin, c'est lui qui les a résumés d'ailleurs. Euh, moi, je me suis contenté de recopier euh, les recettes qui fonctionnaient au siècle dernier. Euh, sont inopérantes, euh, car les consommateurs ont un accès euh, illimité euh, à un choix infini de produits. Hein. vous a pas échappé. Euh, hier, euh, euh, Auchan s'est retiré de la Chine. Et qui est-ce qui a racheté euh, Auchan en Chine Alibaba. Euh, les plateformes et micro-marques, c'est son deuxième point, proposent à la fois une meilleure expérience d'achat et de prix plus attractifs. L'expérience d'achat, on en parle souvent de cette fameuse expérience client, ou mauvaise expérience client, devrais-je dire, en Europe. Je vous rappelle le fameux article sur mon blog à ce sujet. Et euh, <rire> oui, euh, j'ai le, le cas. Moi aussi, je préfère aller acheter dans un magasin d'électronique français bien sympathique qui est au bout de ma rue. Sauf que quand j'y vais, on m'envoie bouler. Alors, ce n'est pas la première fois. Quand je demande si le produit, au cas où il n'irait pas, je peux le ramener, on me dit ben bah non, c'est hors de question. Bon. Ah donc, je ne viens plus, c'est normal, je vais en ligne. Après, on me dit que je suis un mauvais Français. Bon, bah, tant pis. Les marques traditionnelles ont perdu la capacité d'interagir avec les consommateurs et de vendre en direct. C'est ce que nous dit euh, Frédéric. Et là, je vous rappelle, je vous renvoie sur le, le fameux rapport de Forrester qui enjoint aux marques qui ne savent pas pourquoi elles sont sur les médias sociaux à en sortir, le fameux, le fameux rapport de Jessica Liu du début de cette année. Et puis, le dernier point, c'est que plus on avance, et ça on l'avait déjà pas mal développé sur le musée, de la transformation, le musée des horreurs de la transformation digitale l'année dernière, plus on avance dans le temps, plus les plateformes sont en train de prendre de l'avance et de larguer complètement tous les autres acteurs du commerce qui finalement sont dans un mode rattrapage mais trop lent. Donc en gros, c'est aussi dû à la taille et je dirais à l'inertie de l'entreprise, et ça, quiconque a travaillé dans une grande entreprise connaît ce problème, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est simplement un fait. C'est que quand on est euh, sur un marché existant avec énormément de ressources, il est très difficile de bouger euh, et d'innover et de partir euh, sur, euh, sur un autre sujet pour être plus innovant. Alors, euh, le, deuxième, euh, le deuxième sujet, c'est un article de Alain Lefebvre et lui, nous... Euh, euh, nous enjoint de reprendre un peu de hauteur, euh, notamment euh, par rapport à cette accélération digitale. C'est d'ailleurs euh, Alain qui, qui nous a provoqué ce débat, qui était euh, tout de suite accepté par euh, notre ami euh, Frédéric et, et par moi-même. Et euh, donc dans ce, cet article, il, appelle, il a intitulé cet article « L'accélération digitale et la nouvelle pensée unique », carrément. Euh, il nous... Euh, il n'y va, va pas de main morte, l'ami Alain. Mais bon, quiconque connaît Alain sait qu'il n'y va pas de main morte, mais il nous fait également quelques remarques, de, à mon avis, de fort bonne à loi parce qu'elles sont tout à fait pertinentes. Euh, D'une part, euh, il nous dit, euh, il nous, on nous serine, je, je, je, je cite Alain, on vous serine continuellement que tout va très vite, que tout se transforme de plus en plus rapidement. C'est un sujet aussi que j'ai travaillé. De travailler pas mal sur visionary marketing et sur le temps long de l'innovation. Donc, cette, cette innovation, on a l'impression qu'elle va très, très vite. Et puis finalement, quand on prend un peu de recul, en fait, ce dont on, ce dont on aperçoit, c'est que finalement, peu de gens ont une culture de l'innovation, de l'histoire de l'innovation. Ça paraît un peu contradictoire. Et autant je vous enjoins à lire le livre de Scott Buchan, The Myths of Innovation ». Et de demain, il y a un chapitre qui s'appelle « « Nobody knows the history of innovation. » Personne ne connaît l'histoire de l'innovation. Et, euh, et, là, et là, il marque un point également. La technologie sans responsable d'un flot incessant de nouveautés, nous dit Alain, « Cette accélération paraît réelle, et tant si réelle que personne ne songe à la remettre en cause. » Et justement, c'est ce qu'il appelle la pensée unique de l'innovation, alors qu'en fait, et c'est là qu'il attire notre attention, il dit en fait que les rendements sont décroissants. Euh, il me semble que Michel Vol, qui est l'économiste euh, bien connu, euh, qui a pas mal théorisé sur l'économie numérique, euh, avait déjà démontré cela. Euh, et ensuite, que euh, finalement, euh, un certain nombre euh, de, de résultats sont assez, euh, malgré les adjectifs ronflants, je le cite toujours, révolutionnaires notamment, finalement, arrivent comme, je le cite encore, des pétards mouillés. Et donc, de nous citer les trois piliers de la technostructure, je, je cite toujours, <rire> notre société repose sur trois piliers, la petite croissance, et là, effectivement, on connaît le débat actuel sur euh, le, le PIB et, et son diktat, euh, débat qui n'est pas euh, réservé à l'extrême gauche, hein, c'est un débat qui a lieu également euh, sur la scène euh, des, euh, des entrepreneurs, hein, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui remettent cette, ch cette chose-là en, en cause, et notamment des entrepreneurs solidaires qui, qui font le, de l'économie euh, euh, coopérative, par exemple. La technologie est omniprésente et la propagande également. Euh... <rire> bon, propagande, le terme est fort, mais quiconque connaît encore l'histoire de l'innovation et l'histoire du marketing sait qu'au 19e siècle, le mot qu'on utilisait pour... Désigner la publicité. Et là, je vous renvoie à Émile Zola, hein, notamment Le Bonheur des Dames. Ce n'est pas innocent, hein, parce qu'Émile Zola était chef de publicité à l'aurore. Euh, eh bien, le terme qu'on utilisait pour la publicité à l'époque, c'était le terme exactement de propagande. La boucle est bouclée. Alors, je pense que ces deux euh, intéressants articles, en fait, vont être remis dos à dos, parce que quelque part, euh, il y a du vrai dans les deux. Alors, vous allez me dire, je ne me mouille pas trop et je fais faire un débat de Normand, mais je pense qu'en fait, les deux se rejoignent d'une certaine manière. Ce qu'est en train de nous dire Frédéric Cavazza, si je, on lit entre ces lignes, c'est que ces injonctions à innover, notamment dans le domaine du retail, hein, c'est le, le sujet de son article, elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles sont très vieilles. L'Internet, c'est très, très vieux. Visionary Marketing, en fait, c'est 25 ans cette année. Officiellement l'année prochaine, puisque le nom de domaine a été déposé en 96. Donc vous imaginez, 26 ans pour ma part l'année prochaine, on y est presque. Dans un métier, ça commence à faire très vieux. Et finalement, d'où la nécessité de bien comprendre l'histoire de l'innovation, car dans l'histoire de l'innovation, comme dans l'histoire, celui qui ne la connaît pas est condamné à la répéter indéfiniment. 3 novembre. 14 heures. Nous comptons sur vous. Et l'URL pour s'inscrire http://vizmktg.info/live0311 slash slash en minuscule.